Hello tout le monde, salut, bonjour, bon samedi, bon dimanche, bon 2021, on est ici pour une vidéo débrief. De, euh, du projet Scoring Training que, que j'ai lancé, euh, le défi que je me suis lancé en 2020. L'idée c'était d'essayer d'imiter euh, des styles euh, typiques de compositeurs, euh, notamment John Williams, euh, Howard Shore, euh, Don Davis pour imiter le style du, de la saga Matrix, euh, etc. Petit bilan déjà personnel, puis après on passera au bilan des, des, des retours des, des gens, de vos retours. Euh, bah, personnellement déjà, j'estime honnêtement que ça a plutôt bien marché. Quoi. Je, je suis assez... Je suis très content d'avoir réussi à atteindre ce, ce niveau, ce résultat. Enfin, ces résultats. Pour bon, il y a, il y a des hauts et des bas. C'est loin d'être parfait, évidemment. Je ne suis pas ces compositeurs-là, comme je l'avais dit dans, dans les intros. Honnêtement, ça va. Pour un mec qui n'a pas, pas appris la musique, qui, qui, qui a juste fait qu'écouter de la musique de film et qui a essayé de reproduire un petit peu les styles sans copier. Euh, ouais, ouais, je suis content, ouais, franchement. En plus de ça, euh, niveau technique, d'orchestration, je trouve que ça m'a fait progresser. Et puis en plus de ça, en termes d'idées de, de, de composition et, euh, et, bah de, et puis de rendu, de rendu virtuel, bah même si les gens bah, apparemment ne sont pas tous d'accord. Euh, je trouve que je fais beaucoup mieux qu'avant et donc euh, moi j'en suis très content. Les bilans des gens maintenant d'après les commentaires. Euh, globalement c'était toujours la même chose. Euh, alors je suis très heureux parce que pour moi même les gens euh, me, me confirment que euh, le challenge est plutôt euh, réussi, le, le défi est plutôt relevé puisque euh, dans l'ensemble il y a eu très peu de commentaires qui disaient que le style des compositeurs imités n'était pas vraiment bien euh, retranscrit. Bon, il y avait quelques commentaires de gens qui trouvaient que ça ça, ça, ça sonnait pas très Williams, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ils ont reconnu les, les pattes, les gimmicks des compositeurs, donc je suis trop content. Beaucoup de commentaires disaient que bah, ils auraient vu autre chose plutôt que ces choix musicaux. Euh, et puis l'autre euh, majorité des commentaires, c'était surtout des gens qui trouvaient que, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble, que euh, bah, les musiques ne collaient pas forcément tout le temps aux scènes. Ou tout le temps à chaque plan et là il y a deux choses euh, premièrement il y a évidemment mes choix musicaux et là ça va être simple c'est juste que mon objectif premier c'était et ça a toujours été d'imiter au mieux les compositeurs et non de euh, de coller au mieux à la scène la scène c'était un support vraiment un support j'ai essayé de l'expliquer dans mon, ma vidéo d'anniversaire mais pas été très clair apparemment, euh, c'était un support qui me permettait de faire une musique à l'image, mais euh, je voulais pas coller au mieux à la scène, si la scène était très dramatique, j'allais pas forcément faire un truc aussi dramatique dans le jeu, par exemple comme dans pour le Seigneur des Anneaux, j'imitais pas forcément la bataille finale, euh, on m'a dit par exemple de, de mettre des chœurs beaucoup plus puissants, etc. Oui, on aurait pu, euh, j'y ai pas forcément pensé non plus, mais en même temps, voilà, j'avais juste en tête d'essayer d'imiter Howard Shaw au mieux, ou alors euh, Don Davis, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que, euh, évidemment, le, le, le style propre du compositeur ne matchait pas forcément avec la scène d'Avengers. Bah forcément, euh, le meilleur exemple, je pense, enfin les deux meilleurs exemples, c'est euh, le style Seigneur des Anneaux, avec une musique très, très ample, très, très étirée, euh, qui colle à un montage lent. Alors que là, dans Avengers, c'était du montage cut hyper rapide, hyper dynamique et forcément une musique comme ça ne marche pas trop avec. On m'a reproché aussi un manque de contraste en général dans les musiques. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, pour ma défense, j'essayais de faire un condensé au maximum des trucs pour, pour euh, essayer de, de, de rappeler ces styles de compositeurs. Donc, ouais, du coup, ça manque de nuances et etc. Je, je, voilà. Donc, euh, ok. L'autre exemple euh, de musique qui collait pas trop à la scène, bah, c'est le style de Danny Elfman, forcément. Le style Danny Elfman, euh, bon, un peu Batman, un peu action, bah, ça fait trop euh, étrange et. Euh, et surréaliste, euh, fantaisiste pour euh, Avengers. Mais euh, voilà, encore une fois, il, faut essayer de, il fallait essayer d'oublier que c'était Avengers et juste d'avoir euh, voilà, une scène d'un film avec une musique originale. Le but, c'était de créer juste une musique originale. J'aurais pu le faire sans support, mais euh, sans support, euh, créer une musique à l'image sans support, c'est bah, quand même bizarre, hein, on, on en convient. Donc j'ai utilisé un support euh, visuel et j'ai composé une musique là-dessus. Et, euh, et l'intérêt, c'était de comparer avec les mêmes scènes, les mêmes points de synchro, les mêmes, euh, les mêmes ambiances. Euh, action, puis après un peu plus dramatique, etc. Donc, la même scène à chaque fois. j'aurais pu prendre autre chose qu'Avengers. Bon, il y en a qui ont sur Avengers. C'était pas ça le but. Mais bon, voilà. Et après, dans l'ensemble, je sais pas, les musiques, euh, je sais pas si vous les avez vraiment appréciées. Euh, moi, dans mon bilan personnel, euh, je suis euh, vraiment fan, hein. c'est bizarre de dire que je suis fan d'une musique que j'ai fait moi-même, mais quand même, euh, j'ai réussi à, à pondre un truc euh, assez, assez complexe pour Williams et j'en suis extrêmement fier, vous verrez la partition quand même, parce qu'on n'entend pas tout dans le résultat final, mais il y, y a plein de choses. Donc Williams, je trouve qu'il y a une vraie énergie et surtout, bah, niveau orchestration, je me suis, je me suis donné, quoi, ça a été le pire. Et puis j'aime beaucoup aussi ce que j'ai pu euh, pondre pour euh, la version Dragon. Euh, dragon, je trouve, là aussi il y a une, une énergie de fou, elle, elle donne vraiment envie de... Alors pas de danser, mais plutôt de partir à la bataille. Je suis très content de ces morceaux-là, mais en général, je suis, je suis content de tous. Et, euh, et donc, bah, voilà, je vous propose maintenant d'aller euh, dans le vif du sujet, de rentrer un petit peu dans la partition et regarder un petit peu comment j'ai atteint ce résultat. J'espère que ça va vous intéresser et j'espère pas être trop long non plus. Bon, dans Le Seigneur des Anneaux, les principales caractéristiques, ça a été évidemment euh, cette musique très étirée, des notes longues, hein, des rythmes très lents. Et puis après, ça va être euh, l'instrumentation et l'harmonie. Alors dans l'instrumentation, vous avez peut-être entendu des, des tam-tams. Là par exemple, voilà. Tam Tam, vous savez, c'est une espèce de grand, de, de, de, grand, de grand disque de métal qu'on frappe, ça fait, Attends, je, le, je le fais entendre seul. Ça, c'est souvent dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, on a aussi l'harmonie, bien sûr, alors on entend bien au début, par exemple, les, les accords un petit peu euh, qui, qui sont hors tonalité. Là, alors, par exemple. Euh, on en a d'autres vers la fin. Là. Un écart de sixte là. Alors il y a un autre passage hyper typique aussi, c'est celui avec des espèces d'accumulations de dissonance, des notes qui se, qui se superposent les unes après les autres en s'additionnant au fur et à mesure. Euh, sur la partition ça donne ça, donc là on a une première note tenue, une ronde par-dessus, là on a une blanche pointée qui s'ajoute, et puis après euh, on a là, euh, hop là, une autre note qui, qui s'ajoute. Et ça plusieurs fois, ça crée une montée en tension dramatique et ça collait parfaitement je trouve sur le, le, le moment juste avant là, la rencontre des armées. Voilà, je trouve que ça le fait. Ensuite, on a quoi Alors, ce moment, c'est vrai qu'il est pas top, ce moment-là, clairement. Mais bon, Zeph... Voilà, bon, c'est tout pour le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est pas très technique, mais en même temps, ça a pas été la plus compliquée à faire, parce il y avait... Il y a, en fait, il y a très peu à composer. Il y a moins de notes que les autres, parce que c'est un tempo plus lent. Il y a moins... Il y a des notes... Oh là, petit relent. Il Il y a des notes plus lente enfin euh, plus longue en tout cas donc bon c'était moins, moins galère moins technique euh, et mais bon ça bon ça le fait quand même ça fait un peu seigneur Zeno bon c'était le but